Moi, voyez. C'est qui qui parle comme ça, m'envoyez Attends. L'épreuve dans South Park. C'est bien. J'ai une commu de connaisseurs. J'ai une commu de connaisseurs. Oh, les DFR, ça peut partir en toxicité dans pas longtemps. Exactement. Enfin, c'est pas trop de médailles, allez-y doucement. C'est pas souvent que je vous demande de ne pas gagner vite, donc euh, profitez-en. Les... Ah ouais, mais... Il fallait pas le dire deux fois ça. Hein. Faites les Kill -war à deux balles, mais... <rire> ah, faites vos Kill profitez-en. Si on trouve les ennemis. hein. Premier métier. Là, il est mieux le son ou pas Vas-y, quoi C'est qui lui Vas-y, quoi, c'est qui lui Il est pas content. Ça va, Mike Tranquille Bah, je... pas tout de suite. Tu dis, tu dis pas bonsoir Pourquoi tu dis pas bonsoir Tu fais la gueule Vas-y, frère, je suis en. Vas-y, frère Oh, quand on va y rage, Je suis pas content. Il boude. Bon on est déjà en série de 5, c'est plutôt pas mal. J'ai entendu quelqu'un. Il est trop fort. <rire> merci, merci. C'est ce que je me tue à dire aux gens, mais ils veulent pas m'écouter quand je leur dis que je suis fort. Side 7. Yeah, c'est pas mal. Franchement, série de 7, c'est pas mal. Non, ça quitte. Non, ça va, il y en a juste un qui a quitté. Oh là là, le chien dans le coin. Oh non, il y avait. Mais non, Raytrack! J'ai cru que le time s'en J'ai cru de faire une 8-9. Putain. Bon, c'est pas grave. Oh le. Oh le vieux sniper à deux balles qui me fume. Madame qui boude, c'est du propre. Non, mais ça, ça, ça, ça va falloir que vous compreniez un jour, les mecs. Vraiment, si vous habitez pas encore avec votre meuf ou quoi, va qu que vous compreniez que si une meuf ne boude pas minimum 40% du temps, elle se sent pas bien. Et vu que c'est des meufs qui c'est des personnes qui ont vraiment envie de se sentir bien, bah elle boude. Même quand il a pas de raison. Hein. Vraiment, les meufs, c'est des boudeuses. C'est des boudeuses, c'est comme ça. À des moments où vous allez dédramatiser ça, vous allez plus trop le temps au sérieux. Mais par essence, une femme, ça boude. C'est comme ça. Vraiment à des moments elle fait la gueule pour des raisons euh, frère. Je parle pas de My, hein. je parle de la femme euh, au sens général tu vois. Pourquoi Parce que Maï, elle est pire que les femmes normales cette veille. Avion de et dans les airs. Avion Vraiment le, le, les personnes de sexe féminin adorent bouder. Après nous les gars on a notre truc propre aussi. Hein. Et alors les meufs c'est très très grave. Leur taux de bouding est très très intense. Je trouve personne, hein, c'est bien. Ah les spawns ils tombent tellement vite. Ouais c'est un enfer. Après oh, elles te font culpabiliser pour rien. <rire> La spéciale femme. Et les femmes elles ont des jutsu euh, énormes hein Le jutsu bou Non non mais il faut pas <rire> que je mange ça arrête. Vas-y. Mais déjà tu veux pas dire bonjour aux abonnés ça c'est bah, pas cool. Si si, si si je mange tu dis bonjour aux abonnés Non faut pas que je mange ça. Allez mais, euh, mais tu me ramènes des kinders, je t'ai dit que je voulais arrêter le sucre en ce moment. Oui je sais, ça me fait mal, j'ai envie de le manger ce kinder, j'adore les chocaux fraîches. Non faut pas que je le mange. Bah oui je suis ça là. Mais c'est pas contre toi wesh Mais c'est toi l'inventeuse des Kinder. Kinder acheté avec euh, Mon argent, ouais, c'est le bâtard. Ouais. <rire> voilà. Vas-y. Bon cas pratique. Boud parce que je mange pas un kinder. Ah et, et pour en revenir sur la session, le, les meufs qui boudent, le pire c'est que souvent, il y a des meufs, elles vont bouder et elles vont pas vouloir te dire pourquoi. Elles vont pas vouloir t'expliquer. Non, pas de popcorn. Mais wesh, ouais, maille, je respecte mon choix de pas manger beaucoup de sucre. Mais il faut que je coupe le sucre, tu peux manger du popcorn sans moi, ta grande tête triangulaire là Oh C'est bon Je suis en stream, faut que je mange du, du pop-corn sinon elle me déteste. <rire> Il y a volonté de me nuire. Je suis en série 10. J'ai un aussi. J'en ai mis un. Super vais ramasser plus la médaille. C'est Ah non, non je peux pas buer la... Ah laisse moi le kill Ah oh, j'ai vu le véhicule et scratch Oh non détruisez ça. Bah, il 12, détruisez-la s'il vous plaît, détruisez le drone. Là je me mets un peu au hasard. Non, t'abuses Désolé, mais pas le choix là. Mais si, au pire tu meurs, c'est pas grave frérot. J'ai quitté tous mes chargeurs dessus, wesh. Hop. On prend autre chose que la machine. Je suis en série de 16. Laissez-moi au moins là, au milieu. Non mais... Attention, attention. Au fond, au fond de tout. Je vais les prendre là au mid. Allez, laissez-moi, laissez-moi, bon, vous marrez bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Ça va tourner, ça. Bon. Derrière, derrière, derrière. Oh non Attends, reprend ça. Ça a eu 19. Je, je l'ai au mid, là. Je l'ai, je l'ai. Ah, vous abusez Ça tourne, ça tourne. les, ça tourne. les mecs. I want my nucléaire Ça a eu 20. Ah encore Encore, en haut Il y a deux snipers, deux snipers. Non, mais il faut que me prendre des kills que je, sur lesquels je tire, c'est trop frustrant. Un drone ou quoi Ah oh J'ai plus, j'ai plus. Mais arrêtez de prendre des kills ah. Qui me sont destinés. 24. Je t'ai mis à. Let's go. La nuque communautaire, les mecs Allez. On n'y est pas encore, mais vas-y, je passe à droite. Non, me suis pas, me suis pas. Allez, ah, Voilà, merci. 25. Nice. Oh. Let's go. Je vais le prendre au mid, lui. Là, gâche, je l'ai, je l'ai, je C'est bon. Nice. 26. Allez, mec. Je vais le tuer au fond, là. 27. J'aurais préféré je tomber contre... Ah je cours il faut pas cailler J'ai jeté un gros On a fait les appâts il regarde pas On est tous cachés dans le bas de la On est tous dans le même bas tu es caché là bas Je Baby Let's go Baby Merci pour tout vous êtes des vous êtes des boss! Vous êtes dans Let's rien à dire! Vous êtes des boss! Vous m'avez aidé! Ça va aller sur Youtube et ils vont dire ils t'ont aidé! Et moi je vais dire bah oui! <rire> euh, je... Merci Tidro pour les 5 abonnements! Je suis en série de 20 les gars, moi sinon. Ah vas-y, vas-y, on vas peut faire On te fait faire Tanuk! Vas-y, vas-y! Vas-y, vas-y, vas-y! Je suis à 18! Hop! Tiens, j'arrête de faire des kills! Tiens, toi Arp! C'est qui, qui qui est en série de 20? Te... Merci les frères! C'est toi Arp! C'est moi, c'est moi! Vas-y, vas-y, frérot, on te fait faire nuque Ouais! Vas-y, viens, viens, viens, ils sont au fond! Hop! Y'en a au mid! Allez, let's go! Allez, venez, on va l'aider. en a ah un à ta gauche là. Regarde, je fais la pas. Je fais la pas. Ils sont à gauche. Regarde là, en a un à ta droite là maintenant. Regarde, je fais la pas. Il est sur moi, il est sur moi. Hop, hop. Voilà, bien joué! Allez, un au fond. On le tue pas. Viens, viens, viens, il est au fond. Là, là, là, là, là. Ils sont weak. Il est weak. Je te ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne. T'es ma, t'es ma. So... Y'en a un là? J'ai tourné, les gars. Ah, T'as tourné? Vas-y, vas-y, j'arrive. <rire> Y'en a deux là sur nous. Hein. <rire> merci ton cry. Merci match. T'es en série de combien là? Euh, je crois que je suis à 28. Y'en a au mid, y'en a au mid. Au mid, ils sont deux. Regarde, au mid là, ils sont là. Là. Vers là où je suis. Genre vraiment au mid, mid. Genre dans le couloir. Ah, euh, je suis, je suis sur le. Je suis, je, je suis, vite, vite, vite, vite, vite, non, non Oh Non, <rire> non ça aurait été trop bon qu qu'on te fasse nuque aussi <rire> bon, bon, ouais. bon, Vous pouvez voir que. Ah, désolé. La nuque communautaire elle s'applique aussi pour les frérots abonnés <rire> Aïe, aïe, aïe Merci pour tous les abonnements, les mecs. Il va venir. Soit je crois que je suis à 28 29. <rire> oh, le mec en face, je l'entendais, on continue toute la game. Hein. Ouais pareil, pareil, pareil. Ah, let's go, cette nucléaire me fait chaud au cœur. Let's go, merci Red pour le Prime, merci tous les mecs. Ah oh là là là là là là <rire> Les mecs vont bon bon aider bon <rire> mais on a fait... là bon <rire> bon Merci euh, mec, Merci euh, à vous à vous aussi. play GG play. GG. Fair play. Fair play, play, play. Uh, je viens là là tu m'as froissé sur ton live, donc euh, sympa. Y a, y a pas de problème, gros, bon, ça arrive, hein, t'inquiète, t'es pas le seul. Beaucoup trop ah, fort, une ça, chez Communautaire. De... La nuque communautaire Merci pour tous les abonnements, ouais. les mecs, ça fait trop chaud au cœur. Ah, oh, let's go Ralasse ah, les subs, oui J'avais dit que je faisais. Mais oui, mais oui, mais oui, j'avais dit que j'offrais 10 Attends. Eh oh. ouais, 10 subs offert, hein. Ah ouais, ouais, vous avez raison, attendez, médaille. Nucléaire Hop, hop, hop. C'est super bien passé Sur la... <rire> sur, sur, sur, sur vous... la fin, j'avoue que je me chiais dessus. Vas-y, on va essayer d'en envoyer une deuxième. Hein. On va continuer, hein. maintenant qu'elle a été réussie. Euh, forcément, je suis hypé. Hein. Continuons dans ce sens. Offrir un abonnement, offrir 10 abonnements. Euh, ouais, normalement, ça devrait passer avec le Paypal. Après, je viens de <rire> modifier mon Paypal, donc je sais pas si ça va passer. Je, je fais le test, là. Si ça passe en sur en le en Paypal, Paypal c'est là. On regarde. Si le paiement passe, c'est que Zach. Et voilà. Et voilà, et voilà, les gars Et oui, Zach offre 10 abonnements dans son propre chat <rire> Incroyable, incroyable. Ça fait plaisir. Voilà, voilà. Donc, profitez. Profitez, les beaux gosses. Ça me fait plaisir. Et sur YouTube, j'espère que vous avez apprécié. Pouble <rire>